Pompom. Pompom. Quien es Qui est, Qu est Soy yo. Soy yo. Abre-me. abre, -me. abre -me. Hola, estas Dame un besito. Mais le rigolo, celle, la faire en français. Toc, toc. Toc, toc. toc, toc. Qui est -ce? Qui est C'est -ce? moi. C'est moi. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Bonjour, Pierre. Ouvre -moi. Comment vas-tu <rire> Fais-moi un bisou. C'est